Seigneur, change ma vie à travers de ta parole. Je ne vais pas écouter la parole d'un homme, mais je vais écouter ce qui vient de ta part. Toi-même, tu ouvres ton cœur et tu parles devant ton Dieu. Nous prions pour le nom de Jésus. En lui. Et le son de Jésus, papa. L'esprit dit, pour essayer de nous. L'esprit le pour essayer de tout chacun de nous. Papa, le le C'est bon. Non, ça Qu'est-ce que tu pour nous? Au nom de Jésus Christ, au nom de Jésus Christ, de silence. Je vais demander à notre papa. Il va prier pour la parole de Dieu. Il va bénir aussi les serviteurs de Dieu qui disent à chaque qui vont va parler de sa part. C'est à un besoin sur la Un moment pour le Le des des je ne sais pas si vous de temps. Si vous un pour la vie sauvée, pour de gloire à un de Vous un peu Saint de Jésus, Père éternel et grand Dieu, en Je vous recommandez, mon sang, nous avons besoin de mon sang, nous avons utiliser de mon après midi de la de la sang, de mon sang, mon nous de de mon et tout a C'est de bande Vous de Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ok, J'appelle parce que il est mort dans Amen. le château. Amen. Amen. Amen. Il est vivant. Il est, il est vivant. Il est vivant. Qui? Est bon qui? Alors ceux qui sont là, on a un monde, on a Je remercie le Seigneur. Nous restons debout. Je remercie le Seigneur. Pour La présence de ce couple de son serviteur. De voir pasteur villa ainsi que sa femme maman Jenny. Nous cela montre que Dieu est avec nous. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Je sais que nous allons écouter un grand témoignage oh, de leur part de ce que Dieu a fait pour eux. Alléluia. Amen. <slusppé> vous vous en nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons ouvrir sur le premier verset. Dans le, livre de Jean, Dans le livre de Jean, chapitre 8. Chapitre 8. Verset 32. Il n'est pas en tant que monde. Celui qui a trouvé peut nous lire rapidement. Amen. Ah. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Amen. Toi aussi, n'accomplis rien de ce. Nous assurons au nom de Jésus. Église, Amen. Amen. Amen. Amen. Bon, on micro Et c'est moi monter ma la joie de mon cœur. Cela se passe lorsque je transmets la connaissance de Dieu au peuple de Dieu. Connaissance. La connaissance. Évalie. Clé il y a macamounion surtout vie chrétienne. C'est la clé de toute chose pour la vie chrétienne. Foi sans la connaissance. La foi sans la connaissance. Évalie. Cela évalue. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. La foi. La foi. Sans la connaissance, c'est là nul. Cela est nul. Je voulais rajouter une deuxième chose. Prier. La prière. Sans la connaissance. Sans la connaissance. C'est à aussi Amen. nul. Amen. Est-ce que surtout. Chaque, Chaque chose. On plus qu'autant la présence ensemble. Mais tu préfères devant la présence de Dieu. On, on un résultat et résultat positif. Pour avoir un résultat positif la connaissance Cela demande la connaissance Moutoisin la connaissance C'est lui qui a la connaissance Soyez sûr Soyez sûr que le, monde est pour que le monde viendra chercher cette chose puisque, puisque le monde sera là, est toi, Tu as quelque chose Cette chose là dans eux ils ont besoin Mais, la vie, y a monde, Mais dans la vie de ce monde Si tu n'as rien Personne ne viendra vers On sera inutile Dans la société Parce que tu as un produit Tu ne produis rien alors le gens ne viennent pas le chef oui, parce que tu n'as rien dans ta vie c'est la chef que nous encadrons le jeune nous les envoyons à aller apprendre tu formation ou avoir une formation Alléluia. Dans chaque chose que tu vas bien. So si tu connais très bien la chose sois sûr. sois sûr Les gens viendront te chercher Je vais donner un exemple Je suis là, je suis mécanicien Je connais très bien mon travail Alléluia. Alléluia. Si je touche ta voiture Quel que soit le problème, bah, problème que ta voiture On peut sentir que que la voiture est devenue comme toi tu es. Alléluia. Amen. Dans ce moment là avec mon ami. Attends tant un bon mécanicien. Et dans un bon mécanicien la connaissance aura la la la connaissance que j'ai voiture. Sur cette voiture. Soyez sûr. sûr cliente, tous les clients on va dans, nous, dans les voitures. Où problème? Ton bras en panne, et moi, là, que ce sera pas moi qui irai en chercher. en bien la Pourquoi puisse la connaissance il y a voiture Alléluia mais c'est différent le commerçant alléluia la connaissance dans sa il y a juste marketing cela demande la donc il faut attendre il faut qu'il aille en fait le bactérien pour nous qu'il aille chercher les clients on a atteint qu'un produit il puisse vendre son produit mais non pas y'a le Connaissance n'en connaissance, n'en a pas en verre. Donc, moi, pas en je suis médecin, Je Soyez sûrs. que fais mes études. Je fais mes études. Je fais afin que nana sima afin que je puisse le toucher. Qu'est-ce que tu as Dans ce verset biblique, Jésus-Christ a dit deux choses. trois jours. Il était assis. Les juifs sont venus vers lui. Alléluia Ils sont arrivés avec un problème. Et le problème qu'ils avaient ils se sont dit que la personne qui va trouver la solution pour eux c'était Jésus est-ce que ça veut dire est-ce que tu as ah. donc Jésus nous la connaissance et Jésus comme il avait la connaissance dans toutes les villes dont il partait foule derrière lui. il y avait une foule derrière lui il n'y avait pas c'est pas parce qu'il avait l'argent Mais pour la connaissance. mais pour sa connaissance les disciples ont dit. enseignez nous comment prier. nous comment prier. Pourquoi qui comment prier? ils avaient demandé à ce qu'ils les enseigne comment prier? Parce qu'ils qu avaient vu dans le judaïsme. Oui, dans toute leur vie, ils avaient passé leur vie dans. La le judaïsme. la, la loi. Ils avaient vu des docteurs de la loi. La scribe. Des scribes. Pharisiens. Des pharisiens. Pour prier. prier. Alléluia. Mais ben, mona qui manière à prier Jésus. Mais ils avaient vu la manière dont Jésus priait. Et ça qui différent? Était différent. Pourquoi? Pourquoi? Le quoi? Et la connaissance? Comme il avait la connaissance. Chaque prière naie. Chaque prière qui brisait. C'était c'est qui positif. Le résultat était positif. Mais malgré, malgré, juste Malgré que le Vu à la catégorie de toutes les catégories qu'ils avaient dans le synagogue. Vu qu'ils manquaient connaissance. qu'il manquait la connaissance. Alors Hier avant n'avait pas d'effet C'est aux Parce que nous sommes là. Et Chaque chose que tu feras dans ta vie. connaissance non. Fais en sorte que tu puisses avoir la connaissance de cette chose-là. Bah, que tu puisses savoir faire cette chose-là bien plus que toi. Tu veux être traiteur ou cuisinier. Va bah, le voilà, chez les gens qui sont appropriés à t'apprendre la voilà, chose. As Assis-toi sur un banc, apprends. Si tu apprends, et là tu seras un bon produit pour la société mais si tu veux bricoler si sois sûr danger pour tu es devenu un danger pour la société ma famille un problème parce que tu vas mettre beaucoup de familles dans les problèmes alors Jésus qui très important il avait cette chose là qui était très important alors tout le monde alors tout le monde le catégorie de la, de la, la catégorie par de des affaires bas qui ça qui différent là docteur différent de ceux de docteur de loi un jour il était assis il y avait une foule qui était venue vers lui. Il a amené une femme qui était trouvée dans une situation d'adulteur. Alors, dans Alors dans les lois de Moïse, cela condamnait juste une seule partie. Alléluia. Mais dans le cas du d'adulteur, il y a deux personnes qui posent l'acte mais dans la loi de Moïse Il a favorisé les hommes Il a mis la condamnation sur les femmes Alors s'il si trouve la femme dans ce péché Alors Moïse a l'obac qui est sénégé de Moïse alors Moïse avait dit que la femme devait mourir. On ne peut pas le tuer d'un mort simplement comme ça. Avant que la femme puisse mourir, la femme pour la Il faut, faut qu'elle souffre avant. Tu dois mourir d'un autre mort. Tu peux mourir mort. Mais lorsqu'on va commencer à te lapider comme un animal, tu sais c'est quel genre de mort? Bouler le corps là dans une automobile. Tu auras la douleur sur tout ton corps. Bas cicatrice c'est cause dans une automobile. Tu auras des cicatrices sur tout ton corps. Maquillage au bim dans une Le sang sortira dans tout ton corps. Mais mon thème manonan le Mais tu n'es pas encore mort. Donc encore souffrir davantage. Mais tu vas souffrir encore davantage. Alors maintenant que va tout au Bahiaki? Pendant aussi, pas que ces gens avaient ramené cette femme devant Jésus, c'était des gens qui avaient duré dans les synagogues. Ils connaissaient aussi la loi, les lois de Moïse. Mais ils étaient ignorants. Alléluia. Mais devant vérité. Mais quand ils sont arrivé avec cette situation devant la vérité, Jésus-Christ de Nazareth. L'homme de Galilée. L'homme qui a vaincu les morts. Amen. Alléluia. Les du matin. Amen. Alléluia. Il est. présent. Il est présent. Alors, quand pas Alors quand ils sont arrivés devant lui. Discussion. Ils avaient commencé à, à se discuter Mais ça une place je ne suis pas vraiment plus dans leur dispute ou encore leur débat. Mais je voudrais plus souligner trois choses dans ce verset. Et c'est là où je vais projeter une belle image dans le cerveau. Et ce message sera comme un vaccin qui va vacciner nos vies chrétiennes sur est Et Dieu leur dira. Bokuyeba solo. Vous connaîtrez la vérité. Yali Le premier connaître. Le verbe connaît. Le ver connaître. Bokuyeba solo. Vous connaîtrez la vérité. Alléluia. Alléluia. Donc connaître, donc connaître on a connaissance pour que tu puisses avoir la connaissance, il faut apprendre. Tu dois apprendre. Est-ce que vous allez Est-ce que nous sommes là donc dans ce verset, le premier c'est connaître. pour connaître. Si toi tu rentres dans le connaître, c'est là où tu connaîtras la connaissance de la cause. Est-ce que tu Est que nous sommes là Pour que tu puisses avoir la connaissance. Connaître, tu dois d'abord apprendre. Deuxième, la deuxième vocabulaire il y de ce Oyo. Deuxième vocabulaire de ce verset. Alors vérité. Il a dit la vérité. Wow, nous faisons un vaste. Là encore, c'est vaste. Alors il a dit vous connaîtrez la vérité. La vérité. Donc vérité. La vérité. Il y a un autre qu'on a la clé. C'est ça qui sera la clé. On est déclenché. Qui va déclencher. Miracle. Le miracle. Les délivrances, les Progression. les progressions, succès, Et succès, élévation, élévation, navine, Alléluia. allez, allez. allez. allez. Est-ce que tu vas aller? Est-ce que nous sommes y Il y a des mots sont fonciers. La Le premier c'est connaître. Sans qui y ait colique ou Si toi tu apprends à connaître, ne si manamo oboyeba vérité. Après derrière ça tu connaîtras la vérité. Donc si tu n'apprends pas encore Si tu n'as pas de connaissance Tu ne connaîtras pas la, la Alors, tu ne pas la vérité de la chose Alors pendant que tu ne connais pas la vérité de la chose Tu seras ignorant Toutes ces choses seront bloquées Est-ce que nous sommes là Les ignorants problème ceux qui ont des problèmes. Dans le chemin, il y a à la connaissance. Les ignorants sont des problèmes dans le chemin des gens qui ont la connaissance. A Jésus, qui croisé les gens. il leur dit Si vous vous connaîtrez la vérité, cette vérité vous affranchira. Ils ont dit Nous, nous ne sommes pas esclaves. Alléluia. Ah. Oui. Nous ne nous sommes pas esclaves. Ils ont commencé à donner les références oui. à Abraham. Ils ont commencé à donner les références à Ils ont des connaissances des prophètes qu'ils connaissaient. Sans connaître qu'ils étaient ignorants. Est-ce que nous là? Est-ce que nous sommes là? c'est lui qui vous connaît. c'est lui qui vous a créé il est au dedans de vous il vous dit que vous êtes ignorant si vous voulez quitter l'ignorance et avoir la connaissance alors si vous avez la connaissance tous ces problèmes là qui se trouvent dans vos vies qui bloquent cela sera débloqué la la la... Eux ils n'ont pas accepté cela. Alléluia. Ah. Alléluia. Ah. Vous voyez dans la vie. Et surtout dans la vie chrétienne. Et surtout dans la vie chrétienne. Si quelqu'un rencontre beaucoup d'échecs. Il ne le récupère pas pour se regarder étant un enfant de Dieu. Alléluia. Qu'il puisse regarder sa marche avec Dieu. Il qui regarde ses promesses avec Dieu. Un ignora ignorant, ne le fait pas. Un ignorant cherche un responsable de son problème. Il commence à accuser même les innocents. pauvre Il va même accuser le pauvre diable. Mais à Il va nous dire que la nature que Jésus que Jésus-Christ nous a fait. Amen. Alléluia. Personne ne peut stopper. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Un magicien, Alléluia. Un à à ne right? stopper matière. Un magicien oui, ne peut pas stopper. Un homme de la terre ne peut pas bloquer. Pourquoi, Pourquoi? Puisque j'ai la connaissance. Amen. Est-ce que vous avez un homme la très bien. Si so so Une chose ne marche pas, je so si tu as difficile la vie dans la. Si une à ne peux pas regarder non les choses pas des choses. premièrement regardez ma relation avec Dieu. Si Dieu est pour nous. Qui sera contre nous Pendant que le Dieu est avec. Quand même, nous avons passé par situation très difficile à vie Mais je sais que mon rédacteur. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. pas Amen. donc devant moi devant toi une toi en ensemble devant toi ce en en que so marche en Amen. Amen. David David a marcher tu veux marcher tu veux marcher tu veux marcher tu veux marcher tu veux marcher tu veux marcher tu veux marcher tu veux marcher Je veux marcher tu veux marcher veux marcher veux marcher veux marcher veux marcher donc bien aimé, on ici problème nayo. Si tu te montres un folle malman aux pour se distraire. Si tu commences à chercher la source de ton problème, tu es dans la distraction. Hmm. Alléluia. Amen. Pourquoi tu la distraction Tu es rentré dans Le la distraction. Parce qu'elle est d'un côté, tu ne trouveras solution à problème nayo. Tu, tu trouveras pas des solutions pour ton problème. Le problème nayo, ton problème, il faut t'enkey, oui. nous en là. Tu là d'abord regarder ton Dieu dans moment haut. Mon Dieu en ce moment. La passé dans la vous, situation que je suis en train de faire, il est dans quelle position oui. Alléluia. Amen. Oui. Une personne qui a la connaissance, s'il si, y a des problèmes dans sa si, vie, s'il y a une chose qui ne marche pas, oui. la première chose, il va regarder le Dieu qu'il a créé. Si Ensuite, il revient dans les écritures. Si il regarde les promesses. Alléluia. Amen. Quand tu vas venir dans la présence de Dieu, il va commencer à rappeler à Dieu. Seigneur, tu avais dit. Seigneur, tu avais dit, tu avais et dit, et tu ne me laisseras jamais. Tu, tu seras avec moi. En tous en tous en les jours en dans ma vie. Seigneur, en Seigneur en cette situation, le ciel, le ciel est, est unique. unique. Tu es l'unique qui pourra me faire sortir de ce problème. Je laisse ma main devant toi. Nous lisons dans les livres de Genèse. Dans le chapitre 1 26 à 28. Verset 26 à 28. Genèse chapitre 1, verset 6, pardon parle verset 26 à 28. Celui qui a trouvé, il peut nous le lire. Il est chapitre 2, verset 8. Un autre va lire Genèse, chapitre 2, verset 7 à 8. Nous lisons rapidement, s'il vous plaît. C'est ce le vous Jésus, la parole de Dieu. Amen. Amen. Genèse chapitre 1, verset 26. 28, 26 à 28. Dieu dit enfin Faisons les êtres humains qu'ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblent. qu'ils soient les maîtres des poissons dans les mers, les oiseaux dans les ciels et sur la terre des gros animaux et des petits bêtes qui se mèrent au rang du sol. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il les créa l'homme et femme, puis il les dit, il les bénit en leur disant « Ayez des enfants, devenez nombreux, peuple toute la terre et dominez-la. Soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel, et de tous les animaux qui se vont sur la terre. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Les batailles, verset 2, le au chapitre 2, verset 7 à 8. Un autre va lire dans bon, le chapitre 2, verset 7 à 8. Le Seigneur vient puis, de la poussière du sol et en façonnant un être humain. Puis il lui ainsi, soufflant dans les narines le souffle de vie et cet être humain deviennent vivants. Ensuite, le Seigneur Dieu plantant un jardin au pays, au pays d'Eden. Là-bas vers l'est vous y mettre des chapitres. Chapitre, comme nous 9. Vous avez dit, dans le dit, vous Chapitre dit, La avez dit, la dit, vous avez dit, vous Alléluia. dit, vous avez dit, vous C'est très important. C'est très Puisque verset à niveau le, -qu le premier verset que nous, nous venons de lire Jésus-Christ leur a dit si vous connaîtrez la vérité C'est cette vérité-là qui va vous affranchir Donc la vérité cette vérité qui va nous affranchir Il y a vérité qui va nous affranchir cela nous montre que c'est cette vérité là qui va nous amener dans la réussite. Vérité à m'a la victoire. Cette vérité qui va nous emmener dans la victoire. Vérité m'a dit la succès. Cette vérité qui va nous donner une élévation. Dans élévation. Donc la vérité la et Donc vérité c'est la clé de toute chose. Alors, alors dans les chapitres que nous venons de lire. c'est un verset qui est un peu compliqué. Une fois nous fois nous étions dans une conférence avec, docteur, avec des docteur La parole. On a débat débattre sur la situation de ce verset. Et chaque il y a baser du et il y avait un peu d'embrayement parmi les serviteurs mais et pour moi tout dans le texte original cela demande à ce que nous puissions retourner dans les textes original pour une précision, une inspiration avec que nous puissions avoir la précision de l'inspiration de ce verset alors, pourquoi puisque l'Ancien Testament et l'Ancien Testament, na langue est hébreu. Parce que l'Ancien Testament est écrit intégralement, pardon, dans une langue qui est hébreu. Hébreu, Na a différence yaba vocabulaire C'est vrai que nous parlons aujourd'hui avec l'hébreu de ce temps-là. Il y a une grosse différence par, par, par, par rapport au mot. Mais Kozaki pourquoi puisque na une conférence Kozaki ba texte originaux. esalaki. Parce que nous avons eu de l'aide parce que dans cette conférence nous avons eu des textes originaux. Dans la situation de ce verset, cela trouble à beaucoup de personnes. Pourquoi Puisque dans Genèse chapitre 1, parce que dans Genèse chapitre 1, dans le verset 26, le verset 26 Dieu va dire une chose. Faisons. Faisons l'homme. image. Ce que tu l'as dit, Et nous suivons très bien. La première verset dans le premier verset. Et si Quand Dieu a eu l'idée de faire l'homme, de créer l'homme. Et dans le premier chapitre à livre de Genèse. C'est dans le premier chapitre de la livre de Genèse. La deuxième chapitre et à livre et à Genèse. Dans le deuxième chapitre de ce livre. Nous à faisons faisons. Dieu a enlevé le mot faison. Et il a, il a dit créer. Alléluia. Amen. Alors, Alors, lorsque nous descendons un peu plus bas, 21, dans le chapitre Dans le chapitre 21, dans le chapitre 21. Chapitre 2. les Dans le même texte. Texte. Bible pour Vocabulaire nous sous Dieu format, na chapitre 22. Et la Bible nous montre que Dieu a changé le vocabulaire cette fois-ci c'était Dieu format. Mais dans Loba na 27. Dans le verset 27. Dans le Na vocabulaire créant ou créant. Dans le vocabulaire créant ou crayon. L'homme et femme. Il a mis l'homme et la femme. Est-ce que vous avez un malam Est-ce que vous me suivez J'aimerais bien que vous puissiez comprendre. quand il est arrivé la première fois, Alors, faisons l il a dit faisons l'homme. Alors il a dit l'homme seulement. Il a dit l'homme seulement. Faisons l'homme à notre image. À notre image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Amen. Et dans ce verset là, il a, a mentionné. Dans faisant. Dans Faison, Il n'a pas cité la femme. Mais dans Mais crayon. Dans le crayon. l'homme et femme. Là, il a cité l'homme et la femme. Mais on qui ce qu'on a vexé. 21, 22. Lorsque nous descendons dans le verset 21, 22. Na forma, dans le format, oui. Dieu forma l'homme. Donc, verbe est changé comme il formait. Le verbe a changé, c'est devenu formé. Alléluia. Amen. Plus, tard, plus tard, plus tard, quand il a vu que l'homme était seul. Il se dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Tu dois lui créer une consolatrice. Il a fait dormir. Il a fait dormir l'homme. pour Il a enlevé une cote dans l'homme. Et là, on dit que Dieu forma. Alléluia. Merci problème grave avec ces versets. Maintenant le problème qui est grave C'est que Dieu créa l'homme et la femme. Et dans le verset 27. On nous dit que Dieu créa l'homme et la femme. Est-ce que vous avez Est-ce que vous comprenez non? Donc selon le principe. Selon le principe. Dans le verset 27. Le verset 27 Déjà. Zambé. A créé moi ci déjà na mobile. Dieu avait déjà créé l'homme et la femme. La Bible est bien, vous voyez bien. Alors la Bible c'est bien quand tu le, quand tu l'appelles. Alléluia. Amen. Mais si quoi na verset 22. Maintenant dans le verset 22. Babiki na mobile alang kominzamba formé moi si. L'homme était endormi et Dieu a formé la femme. c'est ko babmo o Maintenant tous ces mots, il y a un jeu qui s'est passé là. Alléluia. Comment on a déjà ça, qui Comment on peut dire avant qu'il avait déjà créé Mais à former les sous. Et lorsqu'on descend un peu plus bas, on nous dit qu'il a encore formé. Est-ce que les bossu exista était femme? Parce que avant, la femme n'existait pas. On a pour former. Pour qu'il puisse la former. Mais si qu'on a une traduction hébreu original. Dans la traduction hébreu qui est l'original, Et clair? Cela est clair. Donc On va essayer. De donner l'explication. Dans le verset 26. Quand Dieu a dit faisons l'homme, il n'a pas dit créer. Il, il n'a pas formé. Il dit former. Faisons. Il a dit faisons. Exact. Pensez naïf. Cela était la pensée de. Alors a pensé il a dit maintenant ma salité. Il n'a pas encore fait. Je veux me marier. Maintenant on a pas l'idée. Ben, Mais là, ça, si. ben, je suis sûre d'avoir marri. Alléluia. Mais la sa fille. Mais je suis sûre. N'accompagne. Je me marie. Alléluia. Amen. Maintenant ils font faisont. Dieu a dit faisont. Mais non, ma sa Il n'a pas, ça, pas ça. encore fait. Maintenant ça l'est leur côté. Il n'a pas encore fait. À l'endroit où ils ont passé na. Il a dit ce qu'était la conduite. Il a transmis l'amour. Dans son entourage na y. Dans son entourage. A dit faisont. Il a dit faisont. Total. Nous faisont. N'a plus rien. Non, plus rien. Alléluia. Alléluia. Donc hier mon talobaki. Donc c'est Dieu qui a fait oui. Donc la pensée était des dieux. Mais à collaboré collaborer staff, avec. les euh, à Qui puisse être au courant. Et, à dimension. va rentrer dans au une autre, autre dimension. Alléluia. Dans cette dimension. Parmi parmi eux. Nous Personne n'est capable. d'arriver a niveau, à dans cette dimension. Mais un la chose qui les Alléluia. Amen. Amen. Amen. Même je viens former le fiancé que, que j'ai envie. Je vais, me je vais me marier. Et le je ma la... C'est le même jour que De je, la la je dis seulement. Est-ce que vous allez? Faisons. Je n'avais pas encore à transmettre transmis sa pensée. Est-ce que vous allez? Est-ce que nous sommes là? Si qu'on a mot, Dieu créa l'homme est la femme. Maintenant, dans le mot, dans la phrase, Dieu créa l'homme et la femme. Au vocabulaire au ba. Vous voyez le vocabulaire qu'ils utilisent créer. et Cela fait référence à une chose qui n'existe pas. C'est là dans le livre de Genèse. Dans le chapitre 1er, premier, verset 1er, premier, Dieu créa les cieux et la terre point. On nous dit que Dieu créa les cieux et la terre point. Ils ont mis point. Donc Dieu créa les cieux. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Est-ce que vous avez un Est-ce que vous, avez vous le savez Et si quand le mot création. Donc là où le mot création. Est est apparu. Et ça la différence. Cela est différent. Il y a mot "faison". Avec le mot "faison". Faiso, ça, pensez, non, non? Faison ça pensée n'est-ce c'est ma pensée. Créer, créer. Et ça n'a pas ça, ça les locaux yo. Mm. Na mis son abino. Cela je fais une chose devant vous. les abino. Avec votre intelligence. Na connaissance na Il a pour créer. Puisque création, c'est référence à Dieu. cela vient de la Dieu, C'est Dieu qui l'a Qui ont appris la chose de Dieu. On nous dit qu'il est dans le monde en Dieu. La terre. Oh. Et toutes ces choses dont Naho. nous voyons, Et ce dont nous voyons pas, nous voyons. cela a été au-dedans des dieux. La vie de Dieu. une chose par une? Il a commencé à les placer là où il voulait. Est-ce que Alors, création. Alors la création. Il y a personne? Ni un ange Ni un ange? Qui est capable de créer? est capable de créer? Créative, mon côté. créative. Alors, il y a la forme bien pour créer. de créer. Nous avons des codes ouana. Ce code là Il est réservé, est réservé mmh. seulement à Dieu. Est-ce est que vous en avez parlé? Alors, si mmh. on là, quand Temoyé pour globa créer l'homme. Donc Dieu a dit Nephthah avec la femme. Déjà ça créé, par moi, la spiritualité créés, ils étaient dans son spiritualité. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. les anges qui ne voyaient pas. Adam de Dieu. Oui. Celui oui. qui est le maître de la création. Oui. Adam et Eve Adam et Ève existaient déjà au dedans de lui. Maman Azam Azébo, une femme qui est enceinte. Alléluia. Amen. Maman Azam Azébo, une femme qui est enceinte. Tant que vous Zéna ne monnaye, peut-être qu'on ne voit pas encore qu'elle est enceinte. Mais nakatinaï. Mais au dedans d'elle. Nakatinaï. Au dedans d'elle. Azam portait la vie même. Elle porte la vie même. Puis Mais vous vous voyez bien Mais elle même. Elle sent. Pendant que moi Nazara in. Pendant que l'enfant enceinte. Elle sent il y a quelque chose au-dedans de nous. Même son œil se saura pas que Il va, pas -il sentir -il une... va pas seulement Que la femme va lui dire, je suis mort. Ah, mais Dieu n'a pas la grossesse. lui-même qui est le porteur. On va comprendre que que le fruit n'est plus comme un y a un nouveau il y a une nouvelle chose Donc qui quand Mais comme Dieu disait aux anges. Créons l'homme et la femme. Ils étaient déjà créés. Ils étaient déjà au dedans de. vous. Dieu lui même il Au dedans de moi. Il y a des gens qui sont au dedans de moi. Je ne veux pas leur sortir au ciel. Mais faut Je vais leur, leur faire une guerre. Pendant que Dieu faisait disant, le monde, l'homme était en l'homme. au-dedans de Dieu. Mais il, il faut au-dedans de Dieu. L l Parce que nous sommes Même Dieu, il a dit quoi Lui, il va dominer. Il va contrôler. Je vous très important. très important. Quand Dieu a fini de faire le monde, Je l'avais tout arrangé. la maman surtout Comme toute femme. Comme tout parent. Il fait layette avant que l'enfant puisse être l'enfant n'est pas encore bien il a le berceau il ses vêtements donc nous avons l'habitude de préparer avant avant que l'enfant arrive initiative. Dieu c'est le de l'initiative il C'est que l'homme va vivre il doit manger il doit boire Le terre est en forme mais je ne peux pas mettre l'homme avec ses formes de terre. Il faut d'abord préparer cela. Là, moi et toi, tu es en train de vivre au-delà de Dieu. Là, nous au-delà de Dieu. au-delà de Dieu. de Dieu, de au de Dieu, Mais tu commence à se réaliser dans ta oui. vie. Tu deviens extraterrestre. Les gens ont peur oui. le de toi. Les gens vont te respecter. Les gens vont t'approcher. Oui. Oui. Tu ne vas pas y voir. Ils sont en train de suivre toi. Oui. Puisque oui. tu portes la vie de Dieu au-dedans de toi. Oui. Parce que Dieu a préparé la terre oui. et la terre est définie. Oui. Maintenant le verbe former est-ce que vous, est -ce que vous, vous, bien vous bien Si qu'on forme, formé. Maintenant Et outil na exister. Cela vient d'une chose qui existe. Cela ne vient pas d'une chose qui n'existe pas. Formé, formé. C'est une chose qui existe. Voilà, chose qui existe, formé, formé. Là, vous existe. Alors si qu'on yo un sani, on longe alors toi tu enlèves dans cette forme qui était brute. Au changeant de formule. Tu changes de formule. Est-ce que tu as l'air Est-ce que vous êtes là Et l'eau au niveau se pose de servir dans la planète Terre. Une toute chose pour que ça puisse servir dans le planète Terre. Il faut qu'on l'a na. Position un mot naturel. On doit d'abord l'enlever dans sa dans sa position initiale. Pour transformer un mot. On va transformer cela. Une commie iti. Et à la fin ça va devenir iti. qui au point de commac iti. Cette chaise pour que ça soit une chaise. produit un mot brut Avec son produit bruit. Et où t'as du pétrole. C'est du pétrole liquide. Alléluia. Bah transformer, transformer. Ils ont re transformé cela. Bah retransformer. Ils ont retransformé cela. Et beaucoup ma plastique. Et en en soi c'est devenu une place de un plastique. Le plastique va réformer. En fait, le plastique, ils ont qu'à reformer cela. Et ils ont fait la chaise avec. Donc Bible nous a mollo encore un papier. Donc la Bible que tu as, c'est du papier. Et ça qui nous a été. C'était de l'arbre. Dieu avait fait cela pour nous. L'homme a pris cela. Avec l'intelligence qu'il avait au-dedans de lui. Il a transformé cela. Il a enlevé cela de la forme d'un arbre. Il a fait en sorte que ça devienne Dieu. arbre. C'est pour cela que nous étions. nous qui étions au-dedans de Dieu. Alléluia Amen. On quatre nous, nous étions dedans de âmes nous. nous étions âmes Nous étions âmes Nous étions esprits. La terre. Sur la planète Sur la planète Si Dieu nous laisse comme ça nous On sera invisible. Alléluia Amen. Les animaux ne vont pas Mais nous voir Mais nous on va voir les en animaux Quand Dieu a fait les animaux Pour que le nous puissions nous voir Et là ça que Dieu il va faire quelque chose il va maintenant yes. former. Maintenant dans le Et ça C'est une chose qui existe Il a Dieu a pris la poussière de la terre. C'est déjà une chose qui existe. il a donné la forme. C'est que ce verset dit que Dieu a formé. Alors tu formé l'homme. La poussière. Formé avec la poussière. Toi ça <tout> Maintenant il m'a pris moi qui était au dehors, de <tout> il m'a volé. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Dieu il fait toutes choses différentes avec eux. Il, il a soufflé son souffle. <tout> il il m'a pris moi qui était âme. <tout> il m'a pris moi qui était âme. le <tout> livre de Mais oh Seigneur il Verset 10. Ébreu chapitre 4, 5, 5, chapitre pardon. 5, verset Chapitre 10 verset 5. Pardon. Chapitre 10, verset 5. Hébreu, chapitre 10, verset 5. C'est qui a trouvé ici peut nous le lire rapidement, s'il vous plaît. Amen. Amen. C'est pourquoi, en entrant dans le monde Christ il dit. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, mais voici, je viens dans les rouleaux du livre. Il est écrit à mon sujet pour faire odier ta volonté. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Amen. Amen. Yoka, je finis ta c'est Jésus qui parle. Pour rentrer dans le monde, pour que je puisse venir dans le monde, il m'a formé un corps. Il a dit, il m'a formé un corps. Donc Jésus, il dit que j'étais au, au ciel. Mais ben, je voulais venir sur la terre. Et Dieu a, a dit que je ne peux pas venir avec ce corps de, de ciel. Alléluia. Amen. Jésus a, dit, qu il a formé un Jésus corps. dit que Dieu a formé un corps. Donc nous avons passé l'élan dans notre corps. Dieu m'a fait un corps. Donc dans notre oana. Dans ce corps, Christ aya sali. A côté. Christ est venu rentrer dans ce corps. Donc c'est pour cela qu'il est venu naître dans le corps de moi. Donc pas ça l'élan qui est dans notre oana. Donc on lui avait créé, formé une corps, un corps paro. Enfin, Est-ce que vous en avez marre? Amen est ce que vous, que vous avez besoin, Que rien ne le subit. Donc, ce qu'on t'a dit ah non, dans les quatre versets, va dire Dieu m'a créé un corps, non. Il ne dit pas Dieu m'a créé un corps, non. Il dit Dieu a formé un corps, un corps. pour moi, Jésus-Christ, que je puisse rentrer dans ce corps-là, que je puisse venir naître dans ce monde afin que tous les sacrifices que les hommes faisaient avec les animaux cela puisse aller de côté Dieu a fait toi et moi nous ne sommes pas n'importe qui Dieu nous a créé à son image avec son plan pour que nous puissions contrôler Pour que nous puissions nous dominer, pour nous puissions dominer, non, pour pas dominer non pour que nous soyons dominés vous Que vous ]z ]z ]z ]z ]z ]z le sorcier de ta famille Ne me parle de pas de lui Je n'ai même pas envie de connaître comme soi C'est lui qui va parler de moi Lui c'est un enfant de Dieu Lui c'est un enfant de Dieu Pourquoi puisqu'il a essayé Amen. il a celui qui est au-dessus oui. une personne qui est faible esprit. est l'esprit c'est lui qui aime beaucoup parler de ses adversaires si tu parles énormément de tes ennemis, tu leur donnes la chance dans ta vie Alléluia. Ton uh, adversaire. il faut à Tu dois faire comme s'il si n'existe pas. Alléluia. Mais si tu parles souvent de lui, cela veut dire que tu entres de la vous verrez que dans le parcours de Christ sur la planète, la Bible dit que dès le commencement de son ministère jusqu'à ce qu'il monte, il prêchait uniquement ce qui concernait le royaume des cieux il était journaliste pour présenter les émissions du royaume des cieux on a sur le royaume de ténèbre. Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé pour donner les informations au royaume des cieux cela ne me regarde pas ce que le sorcier cela ne me regarde pas ce que le démon prône. moi je te dirais Christ nous c'est l'expérience de la gloire. de la gloire. Si Dieu est, est Dieu est pour nous, personne. Personne. Personne. Personne. personne, personne, sur la planète Terre, sur la planète Terre, Je Je terre. La face, face de moi, madame, mm. Tu dois connaître chaque fois qu que tu racontes Il y a deux choses seulement. Soit tu se glorifier. Dieu veut se glorifier. Permettre. Ce veut il a mais, mais il y a encore avec mais toi ce qui défaite, voilà, Mais si c'est de fait. Ce que tu as peut-être à Dieu est peut-être loin de ta vie. Cela a donné la force à ton adversaire pour qu'il puisse venir te toucher. Alléluia. Ah. Ah. Alléluia. Ah. Je dis, Et je dis à moi, je ferai face au péché moi? Non ça la face na non ça pas pas de je je aux Mais, mais est ça, ça, Tout ce qui est le, le, le, le combat. Je te laisse combattre pour moi. Yes. C'est bonjour me mes combats, que Dieu puisse s'occuper de cela. Mes adversaires, que Dieu puisse s'occuper de cela. Moi, moi je veux marcher dans ce principe. C'est que vous allez remarquer dans le principe de Quand il marchait dans le principe de Dieu, devant les adversaires, c'est Dieu qui te l'a Israël a toujours victoire Dieu, Israël témoignait toujours mais victoire tout, là, manquait, la bah Avec leur faiblesse Devant les géants Devant les géants Qui étaient leurs dieux Mais Israël avec Devant, Dieu, devant les géants Les géants étaient devenus inutiles Alléluia ah, oui. Ah, oui. Mais Israël, mais Israël Malgré Israël n'a Sans Dieu Avec les petits Comme ils ont, ils ont fait de l'ion. Un, si chat. Un lion s'est transformé en chat. Donc lion azoya makas, Lion qui était si fort, ensemble. Avec Dieu. Lion devient plus fort quand il est ensemble avec le Créateur. Frère. Frère. Sœur. sœur Croyez-moi. Croyez-moi. la connaissance. Si tu as la connaissance, y a a za, a de celui qui t'a cré. So si tu as la connaissance. Il y a Yesu. Jésus-Christ je voudrais te sois sûr, sûr. tu n'auras ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni peur de ni de tu n'auras ni de tu vas savoir pas bon. toi tu le problème là où tu ah, es il va se dire que l'armée de l'éternel est, est, est intouchable. Donc, ce si ce que nous avons fait, lorsqu'il arrive, il pas la délivrance. Il emporte la défaite dans notre camp. Ils sont toujours là en train de rencontrer les pleurs des enfants de Dieu. Ils savent très bien le travail, la froid le travail de la croix il, ah oui. il avait fait baisser le diable Merci. Amen. Vous, connaîtrez la vérité vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous et la vérité vous approche. La vérité. La vérité. faut Si tu ne connais pas la vérité, cela veut dire que tu vas connaître, si le, mensonge. connaître le mensonge, Si je connais le mensonge, alors le mensonge va te détruire. C'est le diable. C'est le diable. Vérité c'est Jésus. La vérité c'est Jésus. Montre-moi Jésus. Pour que je puisse savoir où va va va tirer, devant la diable. Terre. Terre. Et pour que je puisse savoir. Mais si tu me montres je vois de, de songe, les circonstances, je les circonstances. déjà battu bien avant. Je serai déjà abattu bien avant. Alléluia. Ah. Alléluia. Ah. Alléluia. Ah. Alléluia. Ah. Daniel Daniel. Dans le Babylone. Dans le Babylone est pesant, il y avait une loi qui était sortie. Ma loi, les lois qui sortaient en ce temps-là. Était très strictes. Moutou. Chaque personne pendant ce temps ce ne peut adorer aucun autre dieu. Adorer il y a Il va seulement adorer le statut de Nebuchadnezzar. Daniel. Mais Daniel. Avec Nebuchadrech. Ah, Daniel avec Nebuchadrech. Ces gens-là qui avaient réellement le dieu. qui, qui avaient la connaissance de ce dieu-là. Ah. Est ce que vous avez à très bien Quand la loi a été donnée Ils ont regardé Dieu Ils ont regardé la loi Malgré tout où les armes malgré, avaient, puissance malgré sa puissance Ils ont dit, on va regarder le Créateur Allez. Allez. La parole d'un roi la créateur. Avec le Créateur on a laissé le, le point, on a regardé le créateur. Ah, oui. Claire et Betty. Claire et Betty. Claire, on a sonné. Le cœur a sonné. Et Betty a sonné. Toute la terre bah Ils se sont inclinés. Mais, ben Mais ces gens-là, bah ils, ils sont restés debout. Oui, oui, ben oui. Tout ce qui va arriver, va arriver. Que nous avons le vrai Dieu. Alléluia. Amen. Mais écoute-moi. Dans la fin de cette chose, ils ont dit, vous, vous êtes têtu. La loi demande oui. que des gens comme vous, oui. votre place, oui. est dans le feu. Alléluia. Amen. Oui. On les a mis. On les a mis oui. Ils ont commencé à mettre le feu. Alléluia. Ah, Je dis que tout ce que nous voyons Cela vient de Dieu C'est Dieu qui a sorti toutes ces choses Maintenant ah, c'est cela Cela existait déjà Exactement. en vie. Donc ce dieu a lui-même le feu Alléluia. Alléluia. Alléluia. Ils ont commencé à chauffer Ils ont pris les trois hommes Ils ont commencé à amener ces trois Alléluia. hommes les gens qui étaient venus pour les jeter, il y avait tellement de chaleur. Ils n'ont pas pu supporter cela. Ils sont tombés, ils sont morts. Mais les trois personnes, dans le feu. Maman. Amen. Je te dis, vous, il faut que tu aies un vrai Dieu. Vous êtes 50 dans la même situation. Mais Mais ta situation. Mais c'est Dieu qui tient ta situation. Amen. Ouais, est dans la, même situation. Ouais, est dans la même situation mais vu que ta situation est tenue, est tenue par Dieu le résultat ne sera pas pareil le résultat sera différent, le résultat sera différent. puisque le mien c'est chose qui est tenu par Dieu si toi tu tiens ta chose toi-même mm -hmm. tu vas commencer à avoir des défaites laisse ta chose c'est Dieu le Dieu de l'impossible Alléluia Amen. Amen. Tout, est tout est impossible pour les ben, hommes jamais, ni tout, veut, tout est possible est impossible. Mm. Ils, sont, ils étaient dans le feu Et dans le feu, eux, ils se sentaient tellement bien Donc dans le monde Ils n'ont jamais vécu un tel climat qu'ils avaient dans le feu Ils étaient apaisés ils étaient apaisés Mais dans le feu Alors les gens qui les avaient accompagnés Quand ils sont arrivés Ils regardaient ces gens-là de loin Mais on avait, on avait jeté Mais trois personnes, on avait personnes parmi eux. Mais on une quatrième personne parmi eux je suis souvent à l'habitude D'être nous sommes en Amen Amen Amen. Amen. Il y avait une quatrième personne à séparer. De... Il a apparu. C'est Yeshua à ah, ma chérie. Ah, je oui. oui. dans petit cabinet yeah. Je ne veux pas vous laisser. Dans petit cabinet, je de ne veux pas vous fait. laisser. Mmh. Dans osana, dans une colonie, je serai avec vous tous les jours de votre vie. Jusqu'à la fin du monde. Ah, la fin du monde. Mmh. Mmh. Dans cabinet, je ne vous laisserai pas. Ces paroles nous devons l'apprendre comment on doit faire en sorte que ces paroles puissent devenir notre vie lorsque arrive devant Dieu non, il que je dis à Dieu non, il comme si la chose non, comme si j'étais la seule qui était en ce moment là comme si la chose il avait dit à moi, seul. je ne veux pas te regarder, je ne veux pas regarder une autre personne, mais je serai là en train de te Je Tu m'avais dit que tu me laisseras là comme orphelin que tu seras avec moi tous les jours de ma vie, dans chaque chose, dans chaque chose, je sais que tu as moi. Laisse que ta gloire puisse se voir. Les ennemis ne plus pas se jouer ma tristesse que ma, fricesse, que ma qu permet tramoter, ne permet pas pour cela un escalier pour mes adversaires que mes adversaires ne pas le temps de jouir de mes problèmes que cela soit le pleur dans la table. La foi. C'est ça la foi. La foi. La foi. Nasan ensemble. Je suis avec quel que soit si t'as ensemble. Je, en en la en je suis avec quel que soit problème à t'endemi. Nasan ensemble. Je suis en avec quel que soit notre Je suis avec Dieu Je suis Et je vais avec Dieu. Les Yes. Amen amen amen. Yes. Vous Jésus-Christ en toi Jésus-Christ en toi Jésus C'est l'expérience de la gloire Jésus-Christ en toi Frère, Frère Le diable ne sera pas un problème, problème pour démon ne sera pas de problème pour la tête. Tu vas marcher la tête toi qui, qui sera le problème, sera problème Là où tu seras Tu vas sentir qu'ils qu sont mal à l'aise Est-ce que ah. nous sommes là et non un homme sans la connaissance parce que moi je en tant que général étant général il force armée de l'éternel force de l'armée de l'éternel la la je sais qu'il y a un cortège des anges qui m'a david du que dieu a ouvert les yeux de l'éternel la... il y a dit il y a des anges de l'éternel il garde tout autour de toi sans la connaissance sans la connaissance tu vas vivre une vie d'échec connaissance cherche la connaissance de dieu nous arrivons vers la fin. Je voudrais dire une chose aux enfants de Dieu. Nous devons le savoir très bien. Malgré que lorsque nous sommes nés, ce n'est pas là où nous avons été créés, nous avons été créés bien avant. Amen. Nous étions au dedans de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. Dieu nous a placés sur la planète Terre pour que nous puissions dominer, pour que nous puissions contrôler tout ce qui fait partie de cette planète. Quand une personne se réveille, Dieu n'avait pas donné une information sur le diable à la personne. Nous avons Dieu n'avait pas informé à Adam et Ève. Il n'avait pas dit qu'il y a un diable, est là, fait attention à lui. Non, non, non, non. Non, il n'avait pas informé. Non. Dieu, qu'est-ce qu'il avait fait il A dit multipliez-vous. Multipliez Pour dit multipliez-vous. Que vous puissiez remplir la terre. puis gardez, cultivez et gardez. Et il a dit cultivez et gardez l'accident à la principe leur a monté les montrer les principes il a récit inavant de la récite pour l'envie. il ya vu la vente de leur vie et s'il ya ce qui Et ça s'est arrêté là n'a pas dit Il n'avait pas besoin Non, le bétroit par classe n'y a ce qui a la démo qui de leur citer toutes les classifications des demandes. à problème à famille toutes les classes de problèmes de votre non. famille non non non, non. non. c'est lui qui m'a envoyé c'est lui qui m'a envoyé pour porter la bonne nouvelle vous apporter la bonne nouvelle et vous donner la solution à problème tout. Et pour vous donner la solution à donc le problème le problème est ce que vous dites non. n'a pas envoyé pour que je puisse vous montrer la source de vos problèmes. Au téléviseur on nous le vend au nom de Jésus. Nous paix péter saion. Loi, la peste à la à à la à